Bonjour, c'est Franck, bienvenue dans ce vlog de septembre 2019. On va récapituler ce qui va se passer durant le mois de septembre. C'est pas bien compliqué, il n'y a pas grand chose. Enfin, s'il si, y a deux, trois événements qui risquent de, de faire bouger un petit peu mon train-train quotidien. Donc, euh, dans un premier temps, je vous ai filmé un tuto qui va sortir dimanche prochain. Vous allez voir si vous êtes... Ah, je ne pense pas que vous puissiez voir ce qui se passe sur l'établi. Mais bon, si certains de... Devine, arrive ah, à deviner, je leur offre un sac de copeaux. L'actualité de la chaîne, il bah, n'y a pas grand-chose en ce moment. Je suis en train de réaliser un autre projet pour euh, Épinal 2019. C'est fin septembre, du 10, 16 au 21 septembre 2019. Je vous invite à vous y rendre. Euh, alors oui, ça peut être loin pour certains, mais ça vaut le détour. Alors vous pouvez y aller sur 2-3 jours. La région est quand même magnifique. Gérard Armé est, est à côté. Ceux qui connaissent les Vosges, il y a moyen de se faire plaisir là-bas. Il va y avoir plusieurs conférences des masterclass. Il y aura plusieurs invités euh, qui commencent à être un petit peu connus dans le domaine du bois. Il y aura Boris Bolland dans un premier temps. Il va réaliser des masterclass et euh, des conférences sur son plugin euh, SketchUp euh, Open Cut List. Ensuite, il y aura Sébastien Gros du blog T2 Woodworks. Alors là, c'est pareil, il va faire des masterclass. Euh, je vous invite à aller voir son travail sur son blog. C'est génial. C'est un monsieur qui travaille entièrement à la main, il n'a pas de machine. Ensuite, vous pourrez trouver euh, Lucas Mainferme de la chaîne YouTube euh, Chantier La Vivacia. Il commence à être connu. C'est un monsieur qui fait un bateau à la Gibbs dans son atelier. Donc, euh, je vous invite à aller voir sa chaîne. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous allez voir. Simple... Euh un bon bonhomme, et de plus, c'est lui qui m'a aidé à faire la toiture de cet atelier. Donc, euh, garantie sur facture, c'est du bon. Ensuite, vous pouvez retrouver euh, les éditions du Vieux Chêne. Ils seront là pour euh, des conférences et certainement dédicacer des bouquins, hein, éventuellement, si vous voulez. Il y aura aussi Paul Corbino, sculpteur, conteur d'histoire sur les arbres. Vous allez voir, c'est un monsieur qui est apparemment excellent, qui connaît son affaire. <rire> Je peux vous garantir que ces conférences vont attirer du monde. Bien évidemment, je serai aussi de la partie. Je serai sur le stand de Michel Loriou, démonstration, et euh, pour faire aussi un petit peu le commercial. Le, la chaîne en elle-même, je suis en train aussi de préparer un petit projet que je vais euh, donner à quelqu'un à Épinal. Je ne peux pas en parler là parce que qu'autrement, il va tout de suite capter. Ça serait un peu con. Euh, J'ai euh, un de mes amis, euh, collègues euh, suisses qui va venir me donner un meuble Samuel, je te remercie. Alors, ça va être un petit peu la galère pour le ramener. Je ne te cache pas que je stresse un petit peu sur cette histoire-là. Mais il est en train aussi de fabriquer un malouf. Donc, euh, je vous avais présenté quelques images il n'y a pas... Il y a pas... Un petit peu moins d'un an, je pense. Si euh, ça vous intéresse, vous remettrez les photos de son travail. Et euh, franchement, c'est du high level. Je serai aussi présent aux journées portes ouvertes bordées qui se dérouleront le 27 et le 28 septembre. Là aussi, venez nombreux, ça va être sympa, il va y avoir du beau monde Bruno Meyer. Bruno Meyer, pour les acharnés de la défonceuse, je pense qu'il serait intéressant pour vous de le rencontrer, voire de lui faire dédicacer quelques petits bouquins qu'il a écrits, si vous les avez. Moi, c'est mon cas, ça va être la séquence dédicace. L'atelier lui-même, bah, il n'a pas trop bougé, donc finalement, j'ai quand même écouté euh, les conseils de certains de mes camarades euh, professionnels. Je vais quand même soit enduire, soit plaquer euh, les murs là. Alors, à... l'électricité, c'est rien à démonter, ça ne m'inquiète pas trop. Euh, c'est plus le fait de coller ou de visser les plaques, ça me fait un petit peu plus chier comme je suis un gros feignant. Bon, c'est pas bien grave, on verra. Euh, pour l'instant, j'y suis pas. L'isolation, bah, c'est pareil, euh, j'attends un petit peu, donc je pense que cet hiver, je vais bien me cahier les, les meules dans l'atelier. On mettra une petite laine et un petit canon à air chaud et je pense que ça fera largement le taf. Sinon, mon meuble à outils est toujours au, point, au même point, il n'a pas bougé d'un iota, euh, Bon, comme je vous le disais, j'ai d'autres priorités. J'essaie de prioriser un petit peu euh, au maximum les, les choses que j'ai à faire dans la maison parce que je peux vous garantir que maman, là, elle hurle. J'ai un meuble télé à finir. Euh, un peu, ça fait un peu un an et demi, deux ans que je suis en train de, de cogiter, ben, de repousser le truc parce que j'ai pas envie de le faire. Comme je vous le disais, je suis très fainéant. Et euh, je pense bien, bien évidemment à autre chose, et, euh, dont l'aménagement de ce fameux atelier. Il y a du boulot, il y a du boulot, mais euh, bon... On est sur le bon bout, tout fonctionne. Il me reste à recevoir euh, la toupie ici, bah, que je n'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas le, le financement. Mais euh, ça ne devrait pas tarder. Enfin, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois. Voilà, c'était un petit peu l'actualité de la chaîne pour septembre 2019. J'espère qu'octobre, ça va reprendre tout doucement. Je vous ai dit, hein, les vacances, ça a été euh, catastrophique. Et puis, bon, bah, vous avez bien vu que j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux. Hein. Euh, veuillez m'en excuser. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des suggestions à apporter pour l'amélioration de la chaîne, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde et surtout, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. C'était Franck de Créolignum.